Les ressources complémentaires iBook. Une autre ressource disponible pour vous, euh, c'est le livre en anglais de Dash et Dot, euh, qui est accessible là, dans le iBook de Apple. Donc, c'est un livre gratuit si vous souhaitez le télécharger. Donc, dans ce livre-là, là, on y trouve une petite introduction par rapport à Blockly, et on y trouve des suggestions d'activités euh, pour différentes matières. Donc, c'est encore une fois l'inspiration qui est fort intéressante euh, pour utiliser, créer des activités avec Dash. Donc, c'est un livre que je vous suggère de feuilleter si vous avez accès au iBook.